Oh petit, oh là ah là là là là là là, si j'en étais plus près, je regarderais. Il y en a certains, ils en ont les bras comme j'en ai les cuisses. Ça c'est des costauds, hein Eh, hey, touche pas trop de toi là-bas. respecter les horaires <rire> voilà. Nous...